Bonsoir, vous allez bien à mes veilles, moi aussi très bien. Ce soir, j'aimerais vous montrer l'un des vidéos, l'un de mes vidéos, super vidéo de l'un des sites qui paye réellement, très J'espère que vous allez kiffer. Alors, on va voir ça tout de suite, si jusqu'à la fin, Allez, vas-y suivez tu veux bien qu'un cas suscite en cas petit déraillement, ça peut, décliner, ça peut décliner. donc je suis à la fin je rien raté. et surtout n'hésitez pas à me faire une couche bleue de vous abonner sur ma chaîne pour ne plus rater aucune de mes vidéos prochaine et activer la cloche de notification alors je vais revenir donner le rap voilà c'est ça, tout to money. Vous avez été référé par, At okay. Bienvenue. Soyez quotidiennement sans in investir. disait bien, soyez payé quotidiennement sans investir. Vous voyez. Et en bas c'est écrit connexion, s'inscrire. Donc moi je suis déjà connecté donc. Je ne vais plus me connecter, m'inscrire, mais je vais vous montrer comment s'inscrire. Donc, on appuie ici, inscrire. Voilà, voilà. C'est là. La connexion est rapide. Split to money. On voit s'inscrire là. Créer un compte Split to money. On voit en bas, c'est écrit. Nom d'utilisateur. On met nom d'utilisateur. Email, on met l'email, entrez votre téléphone, on met le numéro de téléphone et mot de passe. Et on confirme le mot de passe. Et en bas, voilà, il y a des Et on coche. On ne pas, on coche. J'accepte plus tout mon politique de confidentialité et thème. Et on a pu s'inscrire. C'est très simple. Très, très facile à s'inscrire sur ce site, les gars. Donc, suivez jusqu'à la fin. Donc, vous êtes inscrit voilà vous êtes inscrit. donc moi je retourne directement sur mon compte voilà j'appuie je, je, sur connexion voilà ici sur connexion donc on dit nom d'utilisateur directement et mot de passe donc j'appuie pour mettre mon nom de l'utilisateur email voilà mon mot de passe voilà j'appuie sur s'identifier au oh, mauvais nom d'utilisateur ok ok d'accord Je vais essayer. Voilà. Je vais mettre le captcha complété. Quand j'avais le captcha, veuillez cliquer sur chaque image contenant une moto. Ok. 1, 2, 3. Il y a trois motos donc j'ai cliqué sur les trois motos et j'appuie sur suivant. Suivez très bien jusqu'à la fin. Suivez très bien jusqu'à la fin. Voilà, vérifier, voilà, c'est accepté, donc j'appuie sur s'identifier. vous avez vu, donc ça a marché, car euh, j'avais je me suis trompé de mot de passe, donc ok on suit, suivez très bien, vous voyez là, c'est écrit Tableau du bord. Split to money. Gagner de l'argent en ligne en toute simplicité. Aperçu du compte. On va. Sol total. 4,113 chez mon compte. Crédit de compte. En CFA, ça fait. 4, 4, les 4 dollars font. 2995 francs CFA. Vous voyez en CFA là. Ok. Rang. On va vous pouvez gagner jusqu'à. 0,8 par jour vous voyez le bonus est de 0,3 dollars voilà on voit ici tout voilà j'appuie sur tout celle-là vous allez rentrer donc vous voyez solde du compte en dollars 413 en CFA 2995 tout suivant 11h 49 minutes 54 secondes donc vous voyez les secondes qui compte là ça compte en diminuant ça compte en diminuant donc quand les, la seconde va finir de compter du milieu, vous allez voir là où c'est écrit en vert entrée ou c'est en, en bleu le zéro en bleu vous allez voir un là-bas et vous appuyez sur tournoyer donc vous appuyez là vous voyez voilà, pas assez d'esprit disponible aujourd'hui. Utilisateur invité avec succès. Oui. Voilà. Oui. Donc, je ressors. Je ressors. On voit très bien les détails du compte. Assurez-vous que les détails de votre compte sont à jour et corrects. Voilà. Vous voyez très bien que le site vous demande de bien vous inscrire. Et puis, il faut que tout soit correct, les gars. Vous avez des questions. Voyez ça en bas. Support en direct en ligne disponible tous les jours de 8h à 21h. Vous voyez. Le site est réel. Donc, le site s'appelle aussi réellement. Ok. Histoire des transactions. Vérifiez votre historique de retrait et de dépôt. Le retrait de notre peut prendre jusqu'à 12 ouvrables pour apparaître sur votre compte les gars. Vous voyez, c'est bien écrit. Donc on vient ici directement. Là où vous voyez les, les, les trois tirets. Voilà. Vous venez. Vous venez. Vous voyez. Nouveau paiement envoyé. Vous, vous voyez. La personne a fait un, un retrait. Vous voyez. Donc voilà on clique sur le 313 voilà. uh -huh. paiement, on voit paiement voilà, tableau de bord tout noyer c'est désister. et en bas on voit compte et puis on voit paiement, donc on clique sur paiement je vais vous montrer comment faire le retrait vous voyez, voilà là voilà oh, non, non, non, on vient sur retirer excusez, on vient sur retirer on va retirer là Tableau de bord, tournoyer, retirer. On vient sur retirer. Voilà. Le sol de votre compte est inférieur au retrait minimum. Et qui Dollars, 5 dollars. Dollars, 5 dollars. Ok. Vous voyez. À partir des 5 dollars, vous pouvez retirer. C'est très simple. Les site est fiable, les gars. Suivez très bien jusqu'à la fin. À partir de 5 dollars. Et je vais vous montrer comment ça marche. Les 5 dollars, vous allez avoir ça rapidement et très rapidement. Donc, je vais mettre euh, le lien du site dans la description. Et vous pouvez voir là. Ça serait très facile de vous inscrire sur le site Split2Money. Voilà. Donc, n'hésitez pas à, à nous donner un pouce bleu, les gars. Soyez gentils aussi un peu. Donc, euh, et euh, de vous abonner et activer la cloche de notification. Cela me ferait plaisir. Voilà, vous voyez un nouveau paiement. Vous voyez, Kelvin a dit, vient d'être payé voilà 116 dollars via Bitcoin <rire> ah les gars ça va aller ok voilà on ressort vous voyez parrainage voilà voici votre code votre code de parrainage donc vous pouvez prendre le code ici copier vous appuyez sur copier voilà vous voyez le copier le texte donc vous copiez et vous allez balancer sur toutes les plateformes que vous êtes connecté facebook, whatsapp, instagram vous pouvez la publier voilà vous voyez les parrainages que j'ai fait les parrainages voilà et vous êtes payé aussi par les parrainages mais chaque jour le site ce site spin tout money vous donne un tour, chaque jour mais cela va dépendre de l'heure où vous avez tourné la roue une fois que vous tournez la roue à 18h donc demain, 18h encore, vous venez encore pour appuyer, pour tourner, si ça à 7h chaque 7h du matin, vous appuyez pour tourner, tu vois donc chaque jour, si tu n'as rien eu dans le tournant au moins ça, 1 ou 1,0$ ou euh, 0,68$ ça dépend, vous voyez donc, euh, ça marche très, très, très, très formidablement. Voilà. voici le site qui là, c'est très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, euh, nous allons vous demander de vous abonner et euh, vous serez toujours là pour les meilleurs. Je serai toujours là pour vous montrer les meilleurs sites qui sont fiables pour cette année 2022. Pour cette année 2022. Si vous voyez que je... <rire> J'essaie de vous expliquer et puis je suis un peu pressé. C'est que ah, je suis tellement excité de vous montrer le site. Donc, ça fait que non, je suis un peu pressé les gars. Donc merci et à très bientôt.